Les concrèches en forêt, la bicyclette est un lieu d'accueil pour les enfants de 2 ans et demi à 8 ans. Dans la forêt, c'est tout simple. On amène les enfants de la de centre-ville de, de Genève à Dardanie. Il y a une petite carte où les enfants jouent dans la nature, tout simplement. On a juste un petit aménagement, on a un canapé forestier, c'est une espèce de banc clôturé où on, on, on mange le repas de midi avec des petites tables, faites fait des bio, euh, on a une petite roulotte pour faire la sieste, il y a une place pour 16 enfants et des toilettes sèches. La crèche est ouverte toute la semaine, toute la journée et toute l'année, même en hiver, donc il faut bien s'habiller chaudement. Euh, par, par rapport à des activités, on fait plein de choses, on va vers la rivière, on lance des cailloux, on grimpe sur les arbres, on casse des noisettes, euh, on fait plein de choses. Alors, rendez les enfants à la nature.